Bonjour à tous, c'est l'heure de l'actualité sportive et aujourd'hui on parle de Lionel Messi et du PSG. Vous avez sûrement déjà entendu parler de l'escapade de l'Argentin en Arabie Saoudite sans l'accord de son club et de ses dirigeants, le PSG ne tolère pas ce genre de comportement et a décidé de sévir. En effet, Nasser Al-Khelaifi n'a pas du tout apprécié les agissements de Lionel Messi et a décidé de le sanctionner sévèrement. Cette escapade a également surpris Luis Campos, Christophe Galtier et certains joueurs du club parisien, la décision a été prise en interne et RMC Sport a révélé que Lionel Messi sera suspendu pendant deux semaines avec effet immédiat. Durant cette période, il n'aura pas le droit de s'entraîner ni de jouer et ne percevra pas son salaire. Voilà donc la décision prise par le PSG à l'égard de Lionel Messi. Cette décision montre que même les plus grands joueurs ne sont pas au-dessus des règles du club. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles actuelles. Je ce en train dire de que dire